s'il vous plaît nous allons lire un psaume nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 100 psaume chapitre 100 nous lisons la parole du Seigneur psaume chapitre 100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 est bon. Dieu est bon Il est bon pour moi Moi j'étais perdu Jésus m'a sauvé Alléluia. Dieu est bon Alléluia. Il est bon pour moi Alléluia. Moi j'étais malade Alléluia. Jésus m'a sauvé Dieu est bon pour moi, alléluia, oh oui, Dieu est bon, alléluia, il est bon, alléluia, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Moi j'étais malade, je suis ma guéri. Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia, moi, alléluia, Jésus, alléluia oui, Dieu est bon. Alléluia, il est bon Alléluia Tu es bon, notre Père, tu es vraiment bon, mon Seigneur Merci parce que réellement la bonté qui est à toi, mon de mes Père, Dieu, comme la Bible dit Quand j'ai chancelé l'eau éternelle, ta bonté, ta bonté mes soeurs d'appui, Seigneur, nous appuyons sur toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et c'est vrai, nous te remercions vraiment, c'est une grâce, encore un privilège de chanter les chants des Sion pour ta gloire. Oh Dieu, de pouvoir nous retrouver, Père. Nous prions pour notre précieux frère, que tu le aussi si personne dans sa santé, Seigneur, qu'il soit aussi fortifié, qu'il soit aussi guéri, Père. Nous te remercions pour ce que tu fais, que tu continues encore de pouvoir faire notre Père Céleste et notre Dieu. Notre âme est dans la joie, de pouvoir savoir que tu es celui qui nous soutient encore jusqu'à ces jours. Nous pensons à tous nos précieux frères et sœurs, c'est vrai. Nous te déposons nos fardeaux à tes pieds, Seigneur, parce que nous savons qu'ils sont près de toi que nous avons la solution à, à tous nos problèmes, pour notre santé, pour notre situation. Père de mission oh Dieu, chaque situation que nous avons, nous savons que tu es vraiment la réponse à tous nos problèmes. Merci de ce que tu es vivant, de ce que tu es présent, de ce que tu entends aussi, Père oh Dieu, que tu aussi tu exauces encore davantage, Père. Nous sommes rassemblés en cet endroit parce que nous avons la foi en toi, Père Saint-Dieu. Nous croyons en toi et nous sommes certains de toi, mon béni, de Père Saint-Dieu, de ce que tu as la capacité de pouvoir faire et accomplir aussi dans la vie de chacun de nous. Oh Dieu du ciel, vraiment tu es, vraiment Dieu. Et la divinité, tu l'as vraiment perçue oh Dieu. Et tu es le maître de l'univers et tu contrôles tout, Père. Eh? C'est pourquoi nous ne sommes pas désespérés. Mais nous avons l'assurance, mais ne pas démission. Nous avons l'espérance parce que tu es notre espérance. Et, et tu vis parce que tu vis, Seigneur Jésus. Oh, nous pouvons tenir encore ferme davantage, mon roi. C'est pourquoi quand nous te regardons, nous prenons courage, mon Seigneur. Oh gloire à toi, mon bien-aimé Seigneur. C'est vrai, c'est vrai, Seigneur. Tu es vraiment notre secours et notre soutien. Notre réconforme au roi. Si tu ne vivais pas, qu'est-ce que viendrons-nous encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu C'est pour ça que nous avons la victoire parce que tu es vivant. Et nous te remercions parce que tu es au devant de nous, Père Saint-Dieu. Merci parce que tu te donnes la peine de nous parler, de nous soutenir encore, Père d'émission, par ta parole, mon bien-aimé. Oh Dieu, tout est à toi et tu nous aimes, Seigneur. Merci encore pour ton peuple qui est rassemblé en cet endroit et aussi qui sont aussi en connexion partout, dans chaque endroit où ils peuvent se trouver, Seigneur. Nous, nous te remercions pour tous les frères et sœurs que tu nous as donnés, Père oh Dieu. Sois béni encore, mon roi. Merci pour les requêtes que tu entends, Père du Bissan, que tu aussi exauces, mon bien-aimé. Béni soit ton Seigneur encore pour les cantiques, pour les psaumes aussi, mon Seigneur, car nous t'avons ainsi prié et demandé cela, Père. Jésus Christ. Amen. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Il est vraiment bon. Que son Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Il manifeste effectivement aussi sa bonté à notre endroit parce qu'il nous assiste aussi dans toutes circonstances malgré le temps, malgré aussi les conditions, malgré aussi les épreuves par lesquelles nous pouvons donc passer. Le Seigneur, notre Dieu, nous montre toujours qu'il est avec nous. C'est pour ça que même quand on descend de la vallée de l'ombre de mort, nous ne craignons aucun mal. Comme la Bible dit, Taoulet était ton bâton nous rassure. Nous avons cette assurance en celui qui nous a réellement dit aussi que j'étais mort et que je suis vivant au siècle du siècle. C'est pourquoi nous ne marchons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Mais comme la Bible dit, si nous croyons que Jésus mort et que Dieu l'a ressuscité, nous croyons que Dieu ramènera aussi à la vie aussi ceux qui sont morts aussi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que son nom soit béni encore pour cette soirée, la, la grâce que nous avons trouvée à ses yeux. et Nous avez aussi, comme on vous l'a aussi, transmis aussi, les salutations de vos frères et soeurs qui sont donc abrués. Merci pour vos prières et merci aussi pour ceux qui m'ont aussi accompagné. Que Dieu le bénisse. Je sais que le moment n'est pas facile pour beaucoup, le travail est là, mais pour tous ceux-là qui ont eu à pouvoir aussi, à pouvoir se dégager aussi. Ça a été aussi un réconfort pour tous nos frères et sœurs qui sont là-bas, parce que dans le moment difficile, on a toujours ce désir de voir ses frères et sœurs aussi. Que le Seigneur soit béni pour, pour cela aussi. Nous le remercions parce que nous, nous réalisons qu'il prend soin de son peuple. Peu importe le lieu où il peut se trouver, mais Dieu prend soin de ceux qui sont à lui. Et la grâce que nous avons, c'est de pouvoir réaliser que c'est Dieu a fait en sorte que ceux qui sont à lui se retrouvent à l'endroit que Dieu lui, que lui-même veut qu'il soit. Parce que c'est là qu'il prend soin de lui. Alors nous le remercions aussi pour tout ce qui nous arrive aussi. Et ce sont des moments pas faciles Et euh dans toutes circonstances et dans toute situation, nous remercions Dieu pour ce qui nous arrive. Notre sœur, Edith, est, est, passe par des moments très difficiles. Et euh, Elle a besoin de nos prières, elle a besoin aussi de notre soutien. C'est notre, aussi. notre soeur, vous la connaissez quand même. Vous savez comment elle est effectivement aussi, et comment aussi le Seigneur euh, a eu à pouvoir aussi agir aussi dans sa propre vie aussi. Douleur par laquelle il traverse et le Seigneur est toujours son secours. Que ce soit dans la maladie, Dieu l'a toujours secouré Elle vient de perdre deux personnes dans sa famille. Ces deux tantes, il y en a une qui est donc rentrée à la maison fois comme cela a été. Et il n'y a pas longtemps, donc, je crois que c'était le lundi. Et les autres, je crois c'est il y a deux jours de cela aussi. Donc après que celle-ci soit partie, la deuxième vient également de pouvoir partir. Donc, dans la famille, ce sont des moments très difficiles parce que les deux personnes sont donc dans la mort. Donc, euh, il s'agit maintenant de pouvoir arriver à pouvoir maintenant euh, d'abord réaliser la taille de la douleur de la famille parce qu'il se posent des questions qu'est-ce qui se passe effectivement dans notre famille ainsi. Et elle aussi, elle a aussi ses poids dans son cœur parce que ce sont des personnes qu'il a toujours eu à pouvoir aimer aussi et que là tout à l'heure quand elle me parlait elle pleurait aussi de la tristesse profonde je lui dis, j'ai dit je ne sais comment te consoler une ça va, ça va encore bon. deux à ton âge c'est pas facile aussi et surtout de personnes effectivement vous voyez ça nous touche tous et c'est pour que nous puissions comprendre aussi que ce que nous avons comme besoin qu'on puisse arriver à pouvoir faire pour nous les autres aussi, qui sont les nôtres aussi en besoin aussi dans un moment comme celui-ci nous avons besoin surtout de pouvoir prier que le Seigneur console nos frères et sœurs et surtout aussi que le Seigneur nous soutienne aussi parce que ce qui arrive à un frère ou à une sœur qui est notre sœur ici avec laquelle nous collaborons c'est quelque chose qui nous touche aussi. On ne peut pas être indifférent. Quand la chose le touche, ça nous touche aussi. Cela euh, témoigne aussi le lien dans lequel nous sommes. On ne peut pas être insensible. C'est pour ça que quand nous mettons à genoux et nous prions, lorsque nous voyons de telles situations, effectivement aussi, nous implorons la grâce du Seigneur, effectivement, en se disant, Seigneur, c'est vrai. Je me souviens aussi quand je suis passé par ce moment-là aussi, par cette situation, cette épreuve, ce que je ressentais, ce que je désirais. Et j'ai pris aussi de tout mon cœur aussi pour ma soeur, pour mon frère, afin que tu lui apportes aussi le secours nécessaire et la consolation nécessaire aussi au temps de la famille aussi. Que le Seigneur bénisse notre soeur, qu'il la console et la fortifie aussi davantage, parce que... La dernière qui venait partir, c'était donc la cadette. Et elle avait et gardé les enfants de son enfant aussi, qui était donc aussi parti donc. Et maintenant qu'elle est partie, ses enfants sont restés sans qu'il y ait une personne qui puisse arriver à pouvoir aussi leur venir aussi en aide. C'est là aussi la douleur aussi de notre sœur. Nous allons prier pour que le Seigneur, notre Dieu, assiste et qu'il vraiment console notre sœur qui la soutienne. Tendre père et précieux Soba, nous venons devant ton trône de grâce, mon roi, parce que nous savons que tu es celui qui console. Nous te présentons notre précieuse sœur, Edith Soba, béni. Voilà vraiment comment, dans la famille aujourd'hui, la douleur est tellement si pesante et vraiment forte encore davantage. Non seulement une personne, mais aussi deux personnes, ce sont ces tantes, mon et Patrisson, et en l'espace seulement de quelques jours, L'une part et l'autre suis aussi dans des conditions tout à fait aussi terribles et pénibles aussi de pouvoir voir comment elles sont mortes, sauveur. Mais nous implorons ta grâce à toi, nous implorons ton secours et ton soutien pour que la famille soit aussi assistée. Aujourd'hui, ils sont un peu dans le trouble là-bas avec eux aussi l'enfant qui vient de perdre aussi, sa femme qui vient de pouvoir aussi, et tout ce monde qui commence à pouvoir partir ainsi dans la famille mon roi. C'est vrai Père Dieu, c'est une douleur aussi intense parce que, il connaît ces personnes, et c'est des personnes qui sont parties de sa propre famille, Seigneur. Et elle est notre précieuse sœur, mon roi. Nous t'implorons la grâce de pouvoir l'assister, la fortifier, la consoler encore davantage, mon roi. Dans ces moments difficiles, mon bénévole aimé père Saint, Dieu, elle n'a que les yeux fixés sur toi. Regarde, mon bénévole aimé père Saint, elle vient de perdre deux personnes dans sa famille, mais elle n'est pas restée à la maison, sauveur béni. Elle n'est pas restée là-bas, à la maison, père, mais elle est venue avec sa famille, ses enfants, dans ta maison à toi, Seigneur. Dieu pour tout, glorifier encore davantage, mon roi, Seigneur, que tu la bénisses richement, que tu la fortifies, que tu la soutiennes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que tu la relèves aussi, Père. Nous te prions de pouvoir l'assister. Toi, tu connais comment, Père, faire pour qu'elle puisse aussi être fortifiée, aussi pour la famille, aussi, consoler aussi davantage, mon roi, nous te remercions de pouvoir agir encore pour elle, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de jésus Christ, Amen. Que notre Dieu soit glorifié et dans toutes circonstances, nous le disons et... Et ce n'est pas facile, mais nous savons toujours, comme la Bible dit pour nous en tant que croyants, que toutes choses concourent pour tous ceux qui aiment l'éternel. Et quand on dit toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment l'éternel, même la mort aussi. Et, euh, ah ben oui, parce qu'on a dit bien toutes choses. On n'a pas exclu effectivement les circonstances et, dans lesquels on peut arriver à pouvoir se trouver. Et ça, c'est certainement, et surtout aussi pour les croyants, ceux qui aiment le Seigneur, ils savent effectivement que le Seigneur, notre Dieu, ne peut pas planifier ce qui est comme malheur dans leur vie. Parce que le projet que Dieu notre Seigneur a toujours fait pour ses enfants, croyant ceux qui l'aiment, effectivement, sont toujours des projets de bonheur et, et non pas de malheur. C'est pour ça que peu importe, nous pouvons et être dans la tristesse, mais jamais dans la désespoir, parce que, nous savons que le Seigneur, notre Dieu, à notre endroit, lorsqu'il agit, effectivement, il ne pourra jamais nous laisser, effectivement, dans une tristesse profonde. Pour quelle raison Parce que chaque fois que nous nous trouvons dans des situations difficiles, il agit, il envoie la parole, il nous console, il nous fortifie. Enfin, pour que nous, nous puissions être positionnés. Et c'est pour ça que c'est une grâce de pouvoir... Connaître les Seigneurs, parce que au travers de tout ce que nous pouvons passer, il a toujours été là et il sera toujours à nos côtés pour pouvoir nous soutenir. On entend effectivement qu'il dit « mais fortifie-toi et prends courage ». Mais quand tu n'as pas Dieu, en fait, lorsque toutes ces calamités vont arriver dans ta propre vie, c'est à ce moment-là qu'on est désemparé. Comme notre sœur euh, Mariette a donné la requête de euh, son collègue de travail, et cette femme était toujours quand même beaucoup plus forte, mais lorsque cette nouvelle lui arrivait, effectivement, la femme était désemparée parce qu'elle n'a pas d'appui. Le seul appui qu'elle avait, c'était de médecin. Mais le médecin sur lequel il a s'appuyé lui faut comprendre qu'ils ne peuvent rien faire. Alors, c'est le désespoir complet. C'est pour ça que nous, nous n'avons nous pas confiance dans le médecin. C'est important qu'on le comprenne. C'est vrai, ils nous examinent, ils nous voient beaucoup de choses, effectivement. Mais nous ne pouvons pas placer notre confiance sur eux. Ils disent, ah, le médecin va me guérir. Le médecin ne pourra jamais nous guérir. Non. Ils font leurs efforts pour étudier la chose, mais ils ne peuvent absolument rien faire. Ils peuvent ôter la chose, effectivement, comme on fait des interventions chirurgicales. Mais là où ils ont ôté la chose, mais ça peut s'empirer aussi, parce que... Qui va refermer l'endroit, effectivement Même si on peut les suturer, effectivement. Mais qui va faire en sorte fait, que les liens puissent se tenir là Ce n'est pas le médecin qui le fait. C'est Dieu, effectivement, qui fait que le corps, maintenant, puisse se souder soi-même. C'est pour ça que nous, nous, nous avons cette consolation qu'elle nous donne donc les, les saintes Écritures. Et, et, et les Écritures sont vraiment importantes pour nous. Parce que c est, c est, le Seigneur, quand il nous donne cette, cette, la parole, et elle, elle, elle descend dans notre cœur parce qu'elle sonde l'intérieur et nous apporte effectivement la consolation aux endroits que nous en avons besoin. Ah oui, c'est... Que Dieu te bénisse. Vous savez... Quand, quand Dieu a dit une chose, effectivement, que, que les eaux produisent des poissons de toute espèce. Donc, vous savez, la parole qui est sortie, effectivement, elle avait déjà la couleur de poisson. Il savait effectivement comment l'océan devait être. La taille du poisson, les grands comme le moyen, le petit, les dessins. Donc chaque dessin qui devait se trouver sur le poisson, la parole l'avait. Donc quand il est arrivé là dans l'eau, il a produit exactement la taille, la quantité, ceci et cela. Donc Dieu connaît la parole appropriée pour pouvoir consoler ton intérieur à toi. C'est pour ça que quand nous avons Dieu, nous avons toutes choses. Même si la maladie frappait, quand nous avons Dieu, nous avons toutes choses. Même si les décès arrivaient, quand nous avons Dieu, nous avons toutes choses, effectivement. Parce que la vie vient de lui. Il est le maître. Vous vous souvenez, frères et sœurs, et, et nous le croyons que Dieu te bénisse. Vous vous souvenez, frères et sœurs, et, et, et Marthe et Marie ne se rendaient pas compte de, de la grandeur, de la grâce qu'ils avaient de pouvoir avoir cet homme-là juste à côté d'eux. Il était assis comme ça. Non, que Dieu soit béni. Amen. Que ton nom soit béni, mon Seigneur. Alléluia. Non, il ne se rendait pas compte du cadeau de Dieu. Parce que l'effet de recevoir cet homme-là, il ne se rendait pas compte que du, du, grand, du, du grand bien qu'il pourra leur apporter dans l'avenir. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas imaginer que telle chose allait leur arriver, en fait. Mais regardez comment ils ont eu la grâce de pouvoir le recevoir, lui donner du temps, effectivement, et croire, effectivement, en lui, effectivement. Et quelques temps après, la situation arrive, hein? Mais ils étaient tellement bénis parce que ils ont eu recours à lui, en fait. Ils ont envoyé des messages, effectivement, pour dire que tu viennes, celui que tu aimes là, il est malade, effectivement, que si tu venais, effectivement, ben, tu pourras prier pour lui. Mais il n'est pas venu, vous vous souvenez, non? Et la situation s'est donc empire. Et il est venu <rire> au moment où la situation était déjà désastreuse et où il n'y avait pas, non, Jésus est bon. C'est vrai, c'est merveilleux que Dieu te bénisse. Dieu est bon, hein. Il est toujours bon, notre Dieu. Oui, oui, c'est vrai, nous pouvons le glorifier. Il est vraiment bon, en fait. C'est ça, c'est sa, sa, sa nature, sa façon d'être. Et frère et soeur, il ne faisait pas les choses pour impressionner. Il était tellement doux, calme, humble, il passait, même si. Non, mais nous voulons que Dieu nous donne aussi son caractère, c'est la, la meilleure Et puis il est venu au moment où tout les En enfin, fait, le désespoir était profond. Il n'y avait plus d'espérance en fait. Donc mais, même pas l'ombre d'une espérance, mais il n'y avait plus d'espérance. Et c'est à ce moment-là qu'il vint. C'est une grande leçon pour nous, nous qui avons la grâce. Et je remercie Dieu de ce qu'il a permis que ces choses soient écrites, afin que nous puissions avoir la grâce de pouvoir aussi les lire, aussi et de réaliser qu'il y a eu des hommes et des femmes. Nous ne nous, nous, nous asseyons pas comme ça pour rien, en fait. Nous asseyons parce que nous voulons apprendre davantage de ces dieux, et que ce dieu fasse son travail aussi à nous. Comme Marthe et Marie étaient assis hein, là, au pied du maître, pour pouvoir écouter. Ne prenez jamais à la légère ce que vous recevez, c'est la parole de Dieu, monsieur. Hein, ce que Dieu nous instruit, effectivement. Parce que, peu importe ce que nous sommes, effectivement, mais la chose la plus importante, c'est ce que lui, il dit. Alors, c'est comme ça que quand il vient dans ce moment-là, où, où il était déjà mort, il était déjà pourri, il était déjà enterré, personne ne pouvait jamais imaginer, même pas les deux sœurs effectivement. Mais en fait, c'est aussi le résultat de ce qu'ils avaient à pouvoir faire à son endroit. Ah oui, parce que ils l'ont reçu dans leur maison. Ils lui ont donné à pouvoir manger, s'asseoir là, effectivement, avec tout leur cœur. Donc, chaque fois qu'on fait, et c'est pour ça que je dis, chaque fois que vous faites quelque chose pour la cause de l'évangile, mais de tout votre cœur, soyez sûr et certain, les résultats sera extraordinaire, même dans l'état à venir. Ne faites jamais quelque chose pour Dieu en murmurant, en disant pourquoi on m'a fait. Jamais, c'est comme j'ai eu des 3, 2, ne faites pas la chose quand vous vous sentez que vous, vous n'avez pas la joie de pouvoir le faire. Parce que pour Dieu, je ne pouvais pas, je peux pas comprendre comment toi et moi, nous ne pouvons pas avoir la joie de faire quelque chose pour Dieu. Dieu est bon. Je ne peux pas comprendre, frère, <rire> je ne peux pas comprendre qu'on puisse hésiter ou devoir dire, mais pourquoi je le ferai, je dépenserai effectivement pour Dieu. Frère, ce n'est pas possible pour un croyant. Si, si on est vraiment croyant, c'est qu'on est sûr et certain que Dieu notre Seigneur, si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est vraiment la grâce de Dieu que j'ai des vêtements, que j'ai de l'argent ou la nourriture, parce qu'il a toujours pourvu, il pourvoira toujours. Alors, quand, et, vous, et puis, je ne sais pas si vous avez compris, je vous l'avais dit l'autre fois, je reviens avec Marc et Marie. Hein. Et quand, quand vous donnez, vous donnez votre argent, et vous le mettez dans la maison du Seigneur, je donne un exemple, je vous dis, ce que la Bible dit, effectivement. Donc quand vous donnez, ne regrettez jamais. Parce que Dieu ne mange pas l'argent. Est-ce qu'il aurait besoin d'aller acheter une course au Galdi Non, non parce qu'il n'en a pas besoin. Tout sur la terre lui appartient. Non, mais ce que vous, vous donnez... C'est comme je disais, la lumière ici, Dieu n'a pas besoin d'avoir des néons pour pouvoir voir. Mais c'est toi. Donc ce que toi, tu donnes là, c'est pour toi-même. Et ça, vous n'avez pas compris, en fait. Et c'est que l'homme n'a pas compris. Donc ce que toi... C regardez ce qui est extraordinaire avec Dieu. Pardonnez-moi, mais... Il est bon. C'est pour vous aider, frère. Le diable, il est rusé. Il veut vous priver des bénédictions, mais Dieu veut vous donner des bénédictions. C'est la vérité, cela. Parce que, il dit dans, dans Malachi, il dit ceci, mettez-moi des sortes à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrais pas les écrits de cieux, et je répandrai ma bénédiction sur vous en abondance. Il dit, je menacerai même. Ça veut dire que toi, tu donnes 5 euros à Dieu, Dieu te donne 1000 euros. Un exemple de... Regardez la valeur. Mais c'est vrai, frères et sœurs, parce que vous ne comprenez pas, vous, vous ne comprenez pas. L'endroit où toi et moi, nous pouvons vraiment épargner. C'est pour ça que nous devons comprendre cela. Et ça, c'est la vérité. Où toi et moi, nous pouvons épargner, eh bien, c'est un Dieu. Ah oui, je viens, je dépose. Elle a d'ailleurs, d'ailleurs, regardez très bien pour moi. Bref, bref hein? <rire> Vous avez Élie quand il a envoyé, le Seigneur a envoyé Elie, c'est la veuve. La veuve n'avait que très peu, dit, mais je fais un gâteau, et ça je vais manger avec mon fils, Et là, puis on va mourir. Non, on lui dit d'abord, sœur Dieu, fais-moi d'abord un gâteau. <rire> fais-moi d'abord un gâteau. dit, mais oui, c'est pour ton bien. Il ne faut pas lui dire, mais fais-moi d'abord un gâteau avec la femme que tu as effectivement que je mange d'abord les gâteau est-ce que vous comprenez Donc, tout ce que la femme a... Il me dit, dit, mais bon, je vais donner, mais il dit, je vais mourir avec des mains. Donc, tout ce qu'elle a, là, il a fait son gâteau pétri, l'homme était assis. On train de regarder, il dit, mais si cet homme, il n'est pas bon, il n'est pas gentil, il me voit moi comme ça, il va prendre tout ce que j'ai pour dire, et puis il est quand même bien, mais il veut manger, il voulait laisser là au petit manger, lui, il veut manger. Vous voyez naturellement comment nous sommes Or, il ne savait pas la femme, hein alors quand l'homme a mangé, il euh, s'est senti vraiment bien son estomac est rempli. Il dit maintenant, lui il a la farine qui est dans ta maison là. Tu en avais petit oh comme ça. Ça ne manquera pas. Va, mais bien sûr. Frère, il c'est dit que peut-être qu'il avait acheté pour 5 euros. Mais la quantité qu'il a reçue. Il pouvait même ouvrir un Aldi. Est-ce que vous comprenez Donc tout le village allait se fournir chez elle. Alléluia. Pour acheter des biens combien De 5 euros. Qu'est-ce qui te donne en abondance C'est ce que Dieu veut pour toi. Mais le diable nous fait travailler la pensée. Alors, quand il est venu, effectivement, fait, là, a dit, mais, oh, si tu étais ici, dans les désespoirs dans lesquels il quand même, il y a eu l'espérance. En se disant, quand ils l'ont vu, ah oui, j'ai toujours aimé ces sœurs là je les aime. Parce qu'ils n'ont même pas manqué de respect à l'endroit du maître. Et il dit, il dit, mais si toi tu étais là, notre frère ici ne serait pas mort. Mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, la foi en lui malgré la tristesse, mon frère et ma soeur, Dieu te l'accordera. Vous savez, nous avons toujours, vous savez, cette partie-là m'a toujours... Comprenez ça, ça, ça me fait moi-même du bien aussi. Ah oui, si tu y étais là, ah, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, nous qu savons que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jamais, malgré ce qu'il pouvait arriver à pouvoir exprimer, il ne pouvait jamais s'y attendre à ce qu'il entende les paroles qui allaient sortir de la bouche du maître. Elle pouvait être pensée à pouvoir attendre. Il m'a dit voilà, ah, il est parti se reposer, sois en paix. Oh, tu le verras, que Dieu soit béni pour cela. Et puis il dit bon, nous pouvons quand même prier et puis continuer à aller, à pouvoir prier. Etc. Donc, il attendait une parole de confort. Il dit bon, que Dieu soit béni, il se repose maintenant. Hein, bon, et puis maintenant, nous pouvons continuer à pouvoir aller. Mais il entend une parole tout à fait <rire> particulièrement différente. Il dit, ton frère oh, Dieu. Jésus est bon Il est merveilleux Dans le désespoir profond Et par un moyen de pouvoir S'accrocher quelque part Mais nous disons que Jésus est le même Hier, aujourd'hui, éternellement Alors acceptez-le dans cet état dans lequel il est que, s'il a eu à pouvoir démontrer sa divinité ainsi, nous possédons la chose la plus glorieuse. Ton frère ressuscitera. Vous vous souvenez, non Et puis, ils sont entrés là dans la conversation, comme il dit, il dit, Marie, de dit, mais je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ben, vivra quand bien même misérément. Ça veut dire qu'un chrétien, un croyant qu'il a cru en lui, il ne pourra jamais, jamais, jamais mourir. Bon, je voudrais que vous compreniez cela. La mort est pour le païen. La mort est pour les païens. Vous qui croyez, qui vous écoutez, tombe dans, dans, dans endroits où vous, vous trouvez effectivement aussi. Il faut que vous compreniez que la mort est pour le païen. La vie est pour les croyants. C'est pour ça, les chrétiens, donc des fils de Dieu, qui sont nés de Dieu, ils ne meurent jamais, mais ils dorment. Est-ce que vous avez remarqué dans.. Ce que le Seigneur avait répondu à, à ses disciples, effectivement, il dit, mais Lazare dort. Vous n'avez pas prêté attention. Il dit, Lazare dort. Alors, euh, s'il dort, euh, euh, c'est-à-dire que celui dit, mais s'il dort pour lui, c'est qu'il va le réveiller. Ah ben, si quelqu'un dort, on ne va pas le laisser s'endormir, on va dire, hey, quand même, réveille-toi. Donc, malgré le nombre de jours que Lazare était mort, lui, il leur dit, Lazare dort. c'est pour ça, que quand il a parlé, lorsque que' euh, est venu vers lui, il lui a dit, mais ton frère ressuscitera. Donc, il se réveillera. La manière dont il le disait, il savait ce qu'il disait. Parce qu'il a dit à ses disciples, il dort. Ah oui mais c'est mais c'est c'est c'est écrit on est dans Non, non pense que c'est dans dans ya dans dans dans dans dans dans dans dans que dans c'est dans dans dans c'est dans toujours c'est ah, ben voilà. <rire> Dieu est bon. Hein? Il est bon. Hein? Ah oui. Euh, J'ai dit Lazare. <rire> Jean chapitre 11. Regardez ce qui se passe. si Nous allons lire cela. Euh, il y avait donc un homme malade, Lazare de Bethanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur C'était donc cette Marie qui roignait donc, de parfum, le Seigneur, et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Vous vous rendez compte C'est ce que cette, cette Marie ici avait fait. Je crois que nous en avons parlé, je ne sais pas quel jour, là, effectivement. vous vous rendez compte, mon frère, parce que vous vous souvenez, vous avez fait référence de celle qui avait, quand elle avait moins, effectivement, et puis bon, ils ont dit, mais il faut, faut vendre cela, vous vous souvenez de cela. Et, et, et puis là, et puis, elle essuyait, elle essuyait, et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux Et c'était donc euh, son frère Lazare qui était malade. Le sœur, envoyant dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et, et, et sa sœur et aussi Lazare. Il nous dit, lorsque donc il a appris qu'effectivement que Lazare était malade, il resta là deux jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons donc en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi. »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 on lui a dit que Lazare était donc malade, est-ce que vous entendez cela parce que vous entendez ce qu'ils ont dit Donc voici celui que tu aimes et est malade et puis la Bible dit qu'il est resté pendant deux jours effectivement ses disciples Effectivement. et puis il dit il dit après ces paroles, il leur dit Lazare notre ami hein? il dort mais écoutez bien hein? mais je vais le réveiller c'est pour ça qu'il est toujours important de pouvoir vraiment écouter la parole de Dieu avec attention. Parce que le Seigneur, quand il parle aussi dans son langage, effectivement, nous avons besoin de pouvoir l'écouter pour qu'il nous fasse comprendre, effectivement, ce qu'il a dit. Absolument important. Donc, il a parlé à ses disciples et dit, mais Lazare, notre ami, regardez très bien, Lazare, notre ami, dort, mais je vais donc le réveiller. Ses disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri, parce qu'ils ont entendu. <rire> On a envoyé le message s'il dort, c'est extraordinaire. S'il dort donc, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Est-ce que vous comprenez Parce que les personnes étaient venues leur dire que Lazare est mort Vous comprenez Alors, alors, Jésus, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Donc, ça, c'est l'annonce maintenant qu'ils viennent de recevoir de la personne avec qui ils étaient là, ils ne vu personne pour leur dire que non, là on t'envoie le message qu'il est mort effectivement. Non, non, mais il vient de leur informer que Lazare est mort. Comment l'as-tu le su? Alléluia! Oh, C'est une personne, un être dont on doit avoir l'assurance. Dans ta vie, dans ma vie, tout ce qui peut arriver que toi tu ne sais pas, lui il le sait tes tu sais. chers. C'est pour cela qu'en tant que croyant, frères et sœurs, qu'il n'y ait pas de désespoir dans votre vie. Amen. Ni pour le travail, Amen. ni pour votre famille, ni pour votre mariage, ni pour votre... ceci, Je ne sais pas quoi que ce soit, ainsi de suite, effectivement. Mon frère et ma sœur, un croyant Amen. ne peut pas être désespéré. Mais c'est pour ça que tu es croyant. Parce que si tu es croyant, tu dois avoir la foi. Et, et le Seigneur dit, et, et mon juste vivra donc par là la foi. C'est pour ça que quand il est arrivé, effectivement, est bon, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que le temps file aussi vite ici, mais et quand il est arrivé là, à cet endroit, ben, les disciples ont bien compris, ont entendu maintenant que et Lazare il est mort. Et maintenant, le problème, c'est qu'il est que, il leur avait dit que d'abord, Lazare dort. Et puis il a bien précisé, je vais le réveiller. Est-ce qu'ils ont-ils gardé les Je veux les réveiller dans l'esprit, ou bien quand ils sont arrivés, l'événement était tel. Depuis quatre jours, il est mort de sang. Donc, on a oublié que quand nous étions avec lui, il nous a dit que Lazare dormait. Et puis il a ajouté :« Mais je veux le réveiller. » Et C'est pour ça que lorsque il a il a parlé avec la sœur de Lazare, effectivement, qui lui dit qu'effectivement, que si tu étais ici, comme il dit, je pense que c'est cela aussi, dans euh, oui, c'est Thomas qui dit, ici dans le verset 6, donc verset 21, Marthe dit à, à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Est-ce que vous comprenez Donc, s'il a 10, là, il avait déjà annoncé ce qu'il allait faire, effectivement, pour Lazare. Et c'est pour ça que lorsque la situation était. Marthe, effectivement, n'était pas avec les disciples. Oui, Marthe n'était pas avec les disciples, effectivement. Parce que là, il a parlé avec les disciples, effectivement, que Lazare dort, je vais donc le réveiller. Marthe n'était pas là. Et mes disciples aussi, en marchant, vous savez qu'il avait remarqué, il n'avait pas saisi effectivement ce que cela dit. Mais si donc, il, écoutez bien, si donc il dort, alors on va le réveiller. Et quand on va réveiller, il sera donc guéri, en fait. Vous comprenez ce qu'il veut dire Mais il n'avait pas compris que le Seigneur parlait de la mort, effectivement, de Lazare en réalité. Et quand il est arrivé, vous comprenez ce qui s'est passé, il a parlé ainsi, effectivement. Et quand ils sont encore allés, effectivement, et, et là, devant les tombeaux, et c'est sûr et certain. Je pense que vous connaissez en fait l'état des, des disciples qui étaient là, quand ils ont vu, ils étaient des humains. Frères et sœurs, c'est la grâce de Dieu que nous puissions avoir la foi dans la parole de Dieu. Bien sûr que c'est la vérité. Vous pouvez être assis ici, on va vous parler que le Seigneur, il est comme ça, il fait ceci. Mais quand vous vous trouvez dans une situation très difficile, vous êtes désemparé. Il faut qu'on soit vrai. Et on se retrouve seul dans sa chambre à coucher dans la maison et que la situation devient pire. On a difficile de pouvoir réellement se souvenir que Dieu est capable. Parce que le circonstance même dans lesquelles on se retrouve, qu'on regarde autour de nous, nous montre que ces choses, c'est pas parce que l'humain prend le dessus. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'on soit spirituel. Donc spirituel, ça veut dire que chacun, la personne, reste toujours dans la prière c'est la prière, vous, vous remarquerez très bien que dans l'écriture que je voulais lire effectivement que le Seigneur quand il prêchait après, lorsqu'il est dans, bien, il montait sur la montagne pour pouvoir prier il restait toute la nuit, il priait il priait, il priait, oui parce qu'il il nous dit que priez en tout temps veillez donc et prier les croyants ne se rendent pas compte, effectivement, de l'importance de la prière. Ce n'est pas une chose qu'on est bon, je vais prier parce que bon, j'ai un problème de l'emploi ». C'est vrai, on, on, ce n'est pas, pas mauvais. Je veux dire qu'on prie pour ça, je vais prier pour le mariage, je vais prier pour que mes affaires tournent bien, je vais prier ça. Mais en fait, le but vraiment de prier, ce n'est pas seulement quand vous voulez que les affaires aillent bien. C'est vous-même, en fait, votre vie. Seigneur, soutiens-moi que je garde toujours la foi dans ta parole. Seigneur, je veux... Dans... C'est cela, en fait, la vie d'un croyant. Donc la prière n'est pas seulement pour gagner de l'argent, parce que je ne veux que l'argent, Dieu va vous le donner. Même s'il y a des temps... C'est sûr et certain, vous l'aurez. Mais ce n'est pas ça qui est plus important, en fait. L'important, c'est toi, en fait. Parce que plus tu grandis dans les choses spirituelles, le temps fasse vite, effectivement, que tu es spirituel. Tu domines sur tous les problèmes qui peuvent arriver chez toi, dans ta famille, dans ta maison. Oui, c'est la vérité. Tu es, tu es par exemple à genoux, tu pries la nuit, tu te lèves, effectivement, tu as toujours la parole de Dieu, tu as cause la parole de Dieu, toujours cette pensée-là. Et on vient t'annoncer effectivement que oui, il y a eu un problème, un accident. Ah, qu'est-ce qui se passe effectivement Non, non, non, non, non. Vous comprenez Tu inclines la tête, tu dis, Seigneur, je sais que tu es vivant. Cette chose avant que ça arrive dans ma vie, dans ma maison. Ce que tu le savais. Donc prends contrôle de ceux qui sont à moi ainsi de suite, qui soient gardés protégés. Oui, le Seigneur agira, parce que la Bible dit une chose que le juste ne craint pas de mauvaises nouvelles. Alors voyez-vous, c'est absolument nécessaire pour nous. nous. Nous devons être vraiment des combattants de ceux qui euh, jour et nuit, parce que c'est notre vie. Hein. Vous ne pouvez pas, vous, mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas vaincre hein, en, en étant toujours quelqu'un qui, qui dort la nuit, qui se réveille, effectivement, qui s'en va, qui va travailler, qui va courir, effectivement, ainsi de suite, effectivement. Et puis tu viens à l'assemblée le mardi, tu chantes « Dieu est bon, alléluia !» et puis tu sors encore, effectivement, tu pries deux minutes que, et, et j'aurai la victoire. Mais non. Non, hein? non, oh, non, non, non, non, non, non, non, non, monsieur. Regardez les apôtres de tous, regardez tout ça. tous ces gens-là, prier, monsieur. Ils s'élevaient un à minuit le matin, la nuit, effectivement, parce que c'était un combat. Et plus, parce que le diable, lui, ne se repose pas, mon frère et ma soeur. Les démons ne se reposent pas. Il nous dit que... il est temps. Dans Ephésiens chapitre 6, je lis ça, puis nous levons nos prières. Hein? Comme ça, nous allons retourner. Mais c'est bon pour nous. Hein? Et, et plus on. on voyez, la parole de Dieu nous, nous montre ce que nous, nous devons être. Et puis quand nous, nous sommes là-dedans, nous nous sentons bien. Ça nous remonte, frère. On ne peut pas être découragé. Peu importe le problème qu'on peut avoir des enfants, de ceci et de cela. Croyez, frères et sœurs, que quand vous avez une postérité, ça peut, les enfants peuvent. Ils vont agir comme ça. Mais votre prière avant, à genoux. Mon frère et ma soeur, ces enfants-là. Vous savez, nous avons écouté hier, je n'entendais ensemble avec les autres, mon frère, ça était là, puis ma était tout ça. Et tout ce que m'a dit, moi, ça me lui il dit, mais vous savez, vous, vous rendez compte que la parole de Dieu était un bouclier. Aussi longtemps que Job était comme ça, les diables ne pouvait jamais toucher Job. Jusqu'à ce qu'il demande la permission à Dieu. Alléluia. Donc vous pouvez vous rendre compte, frère, pour vos enfants, peu importe ce qui peut arriver. Mais quand toi, tu te mets à genoux, dis, Seigneur, agis, Seigneur, il gardera, il protégera. » Le diable ne peut parler plus le non. Et quand il doit faire, Dieu permet. Oui, c'est vrai, nous n'avons pas le temps. Et il disait « As-tu remarqué Job, mon serviteur ?» Ah, que Dieu nous aide, frères et sœurs. C'est pour ça que nous devons comprendre que nous avons un bouclier. Aussi longtemps que nous sommes dans la parole de Dieu que nous obéissons à Dieu, Dieu nous protège. Mais quand on sort effectivement de la parole de Dieu, évidemment... C'est sûr, effectivement, qu'on donne la possibilité à, à, au diable de pouvoir maintenant agir, effectivement, comme il le veut. Mais nous prions que Dieu nous aide, effectivement, dans cela aussi. Donc, nous, nous lisons, nous pourrons dire, Ephésiens au chapitre 6. C'est ça, hein Je pense que c'est ça. Et puis, nous, nous prions à Ephésiens, puis nous, nous allons prier, puis vous rentrez à la maison. Hein? Parce que dimanche aussi, nous aurons la grâce de pouvoir revenir. Nous lisons, nous lisons ensemble, et puis nous, nous allons donc prier. Ephésiens 6, verset 10. Au, au reste, frère. Bon, au reste. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le russe du diable. Dieu soit béni. Amen. Amen. Amen. C'est vraiment important que nous puissions prier. Elle continue, dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Un frère ou une soeur, il dorment, en ce moment il dort, évidemment il ne va pas quand même toute la nuit. Alors, non, non, non, les frères, s'il a un problème avec toi, c'est dans la journée. Ah oui, parce que lui-même aussi il va dormir la nuit. Mais il y en a un qui ne dort pas. Pendant que les frères dorment, effectivement, lui il est rentré le travailler. Et oui, il dit, mais nous n'avons pas lutté contre la chair et les sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes... Les principes de... Les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et tout ça, ce sont des esprits. Nous, nous sommes dans la chair. Ah oui. Ah oui. Ils sont là pendant que nous dormons, là, en train de pouvoir. À gauche et à droite, pouvoir. Mais c'est vrai. Quand nous sommes des enfants de Dieu, les témoignages, on les entend beaucoup. Quand nous sommes enfants de Dieu, tous ces démons, que ce soit des démons de la sorcellerie, ai jamais peur. C'est eux qui ont peur de vous. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité, frères et sœurs. Il ne faut jamais avoir peur des démons, des, des démons, même des sorciers, des sorciers, effectivement. Parce que quand ces sorciers-là, ben, ils deviennent confetti aussi, Alors, ils rentrent, ils disent, mais oh, nous savons nous que quand nous volions dans la nuit, ils volent dans les esprits. Parce que c'est vrai, c'est des esprits. Alors il dit, mais on connaît les maisons de ceux qui ne sont pas vraiment des dieux. Alors on va chercher, on, quand on approche d'une maison qui est, dans laquelle Dieu se trouve effectivement avec son enfant, on voit le feu qui protège l'endroit. On cherche tout les moyens, comment entrer, on n'entre Ici, il les disent, mon frère. Et puis, c'est lui qui est vraiment que Dieu avec lui, il marche, effectivement. On voit la lumière qui l'accompagne. C'est pour ça que les diable cherche un moyen de voir pousser dehors effectivement, pour que la lumière s'éloigne, que lui puisse prendre le contrôle, effectivement. Oui alors, Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Frère et soeur, notre seul doit être pour Dieu davantage. Dans sa maison, on veut être là. Seigneur, peu importe que je sens qu'il y a des frissons dans mon corps, par ci, par là. Mais je voudrais quand même être dans ta maison. Aide-moi à pouvoir faire. Mais c'est vrai, mon frère. C'est, c'est, c'est, c'est la vérité. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous avez toujours le désir de l'avoir avec vous tout le temps. C'est la vérité. Mais bref, vous comprenez toutes ces choses-là. Alors, Alors, verset suivant dit mais. mais Par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Hein. Vous voyez l'importance de la foi <rire> La foi, ce n'est pas une chose abstraite. Hein la foi est un don que Dieu nous a donné pour que nous puissions croire à sa parole. C'est vrai, non? Ah oui. Parce que, aussi longtemps que tu as la foi, tu crois que Dieu l'a dit et Dieu va le faire, effectivement. Le Satan va t'envoyer des pensées, de ah, tu ne pourras pas y arriver. Mais tu dis non. Comme, comme Abraham, effectivement, il dit, effectivement, que la Bible dit, dit, dit et, et, et, et, il ne douta point par inculpité. Et il espéra contre toute espérance. Et il a une pleine conviction que Dieu. Il ne considère même pas que son corps a déjà été usé. Vous connaissez les paroles, effectivement. Donc, effectivement, que ça, c'est parce que la foi était là qu'il montrait que Dieu, quand il a dit une chose, il va vraiment l'accomplir. Et quand tu tiens à cela, le diable va fuir. Parce qu'il dit ça t'attend d'une foi ferme, et il fuira loin de vous. Alors il continue, il dit, « Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous en tous les mal. Il dit, « Prenez aussi les casques du salut et l'épée les de l'Esprit, qui est donc la parole de Dieu, faites en tout temps par l'Esprit. » toutes sortes de prières et de supplications. Alors quand on nous dit en tout temps, ce n'est pas qu'il faut que je sois toujours connecté aux réseaux sociaux quand je suis dans les trams ou dans les trains. Pour voir qu'est-ce qu'on qu qu a on dit effectivement sur les têtes. Non. C'est-à-dire que je dois trouver un moment où je suis, même quand je suis assis, on ne sait pas, les trains ou les trams peuvent drailler. Et on me trouve sur les réseaux sociaux. C'est vrai, oui, c'est la vérité. Mais que les trains déraillent. que moi je sois dans la prière, mais les rails vont se redresser. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que chaque moment où nous sommes, nous devons utiliser ça pour que dans la prière, afin qu'on soit en communion davantage avec Dieu. C'est. Enfin, que Dieu nous aide. Je vais terminer par cela. Est-ce que je dis que je n'ai pas raison. Donc, verset suivant donc dit Veillez. À cela avec une entière persévérance. Et prier aussi pour tous les saints. Et il demande aussi, lui aussi, qu'on prie aussi pour lui, afin qu'il lui soit donné, quand il te ouvre la bouche, qu'il le fait connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile. Que le Seigneur soit béni. Les venons, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sobar, nous nous tenons encore devant ton trône de grâce pour te dire merci, mon Sauveur. Tu es celui qui nous éclaire encore davantage enfin que en avançant, nous puissions avancer de la bonne manière, Père Dieu, et surtout aussi, Père Dieu, que nous puissions prendre aussi un départ qui est vraiment conforme, de manière à ce que nous puissions toujours progresser, malgré, tu nous as dit, c'est vrai que vous aurez des tribulations, nous aurons des tribulations, nous aurons des combats, Père Saint Dieu, mais c'est vrai, tu nous as dit aussi, ne craignez point car tu as vaincu le monde, Enfin, qu'on prenne courage, effectivement, mais qu'on puisse chercher aussi ta face, mon bénéme, Père Saint-Dieu, pour d'abord être éclairé, être rassuré dans tout ce qui peut nous arriver, Seigneur, les problèmes qui peuvent nous arriver, pour que le diable satan ne puisse pas saisir les occasions pas tu pour nous enfoncer encore davantage mon roi afin que ton peuple puisse réellement pas être dans un état de dépourvu mais nous avons besoin de toi c'est vrai merci encore parce que tu as dit je vous laisserai le consolateur les le les l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité seigneur il est là aussi il veille sur ton peuple mon -même, Père, personne au Dieu c'est vraiment ce que tu veux mon bénémoine père au Dieu et tu nous rappelles toujours à l'ordre mon béni Père au dieu quand les situations commencent à voir prévaloir à Père Saint-Dieu les diables saisit les pour décroiser ton peuple, tu nous ramènes toujours dans la voie, mon bénémoine Père au oh Dieu, de pouvoir nous souvenir de, de ta capacité, mon bénémoine Père Saint-Dieu, de ta puissance, mon bénémoine Père. Enfin que nous ne soyons pas désespérés, mon bénémoine, Père au oh Dieu, mais que nous prenons courage, mon roi. Et dans toutes ces circonstances dans lesquelles nous pouvons passer, mon bénémoine, Père au oh Dieu. Oh Père, nous avons réellement la réponse à tous nos problèmes, Seigneur Jésus. Et que nous savons que tu nous feras sortir de cela, Père Saint-Dieu, avec, avec puissance, mon bénémoine, Père au oh Dieu. Que ton peuple soit béni, Père oh Dieu. Les croyants continuent à pouvoir avancer, Seigneur Jésus. Et c'est vrai, par, par les épreuves, tu testes et tu éprouves beaucoup de gens pour bon que ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas pris conscience de la ceux qui sont de la Paix, Dieu, puissent s'écarter du chemin, Seigneur, et que ton peuple puisse avancer encore davantage, mon roi. Oui, c'est vrai, Seigneur, tu es réellement notre Dieu. Aide-nous encore davantage, mon roi. Et... Et nous te remercions. Garde ton peuple encore ce soir. Et que tu le protèges, que tu le soutiennes encore davantage, mon roi. Qu'il soit aussi fortifié davantage, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Qu'il revienne, mon Père Saint-Dieu, dans, dans la marche, mon Père Saint-Dieu dans la foi avec toi, mon bien-aimé Père Dieu. Par la prière, mon Père Saint-Dieu, la consécration aussi, mon sauveur. Instruis-nous, nous serons instruits. C'est vrai, Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de choses qui nous prennent beaucoup de temps, mon béni, mon Père Saint-Dieu, qui ne sont pas vraiment utiles, mon béni, mon Père Dieu. Mais nous perdons beaucoup de temps des choses inutiles, mon roi. Nous, nous devons, mon Père saint Dieu racheter les temps, comme tu l'as dit, mon Père Saint-Dieu en demeurant vraiment ferme dans la foi et ici dans la prière, dans la consécration, mon roi, en écoutant ta parole à toi, mon béni, mon Père Saint-Dieu. C'est comme ça que nous aurons la victoire, mon bénémoine Père oh Dieu, que nous sortirons toujours victorieux. Bénis ton peuple, mon roi, qui soit aussi fortifié encore ce soir, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Oh Dieu, encourageant encore davantage comme tu le fais, Seigneur. Nous revenons à toi malgré nos faiblesses, mon de main, Père Saint-Dieu, Malgré notre état, mon béni mon Père Tibissant, Dieu. Nous savons que la force et la santé ne viennent que de toi, mon Seigneur Jésus. Tu es notre Dieu, tu es notre soutien, tu es notre secours, mon roi. Nous nous Perdons pas courage, béni mes pères, c'est au Dieu, mais nous sommes de ceux-là qui croient en toi, mon béni de mes Sois béni encore ce soir. Nous pensons aussi à tous nos frères et sœurs qui sont aussi à, en connexion dans différents endroits ils peuvent se trouver, Seigneur. Oh Dieu, pour réellement aussi se préparer pour ton retour. Que tu sois béni et, et que tu sois glorifié, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Dieu est bon, Alléluia. Il est bon, Alléluia. It's shit